Hey yo tout le monde c'est ridil on se retrouve pour le succès à 2 de anniversary salut Ben qui va consister à aller voir une inscription au début de la mission regret Donc pour ce faire on va mettre le crâne Spoutnik pour faire des plus grands sauts On va faire un grenade jump au niveau du pont dès le début de la mission, on peut s'y reprendre deux fois si on glisse euh, Une fois arrivé en haut euh, de la plateforme, on va se diriger vers la droite et il va falloir switcher les graphismes pour être en classique et zoomer dans un coin du plafond. Et vous allez voir qu'il y a une inscription où il est écrit « Hi Ben, coucou toi ». Et normalement, vous devriez débloquer le succès au bout d'un certain temps. Alors moi, je vous dis à la prochaine et bien entendu, à l'eau